Bonjour, je vous propose un petit exercice de respiration pour se détendre. Asseyez-vous tranquillement ou allongez-vous si vous le pouvez. Vous fermez les yeux et vous portez tranquillement l'attention sur votre respiration. sans rien faire de particulier. Vous portez plus précisément votre attention sur le bout du nez et sur les sensations que vous observez à l'inspiration lorsque l'air rentre et à l'expiration lorsqu'il ressort. Puis, vous rentrez à l'intérieur du nez et vous portez l'attention sur les sensations à l'intérieur du nez. Dans le palais. Dans la gorge. dans la trachée artère, dans les bronches, dans les bronchioles, dans les alvéoles et vous portez ainsi l'attention sur toutes les sensations à l'intérieur du système respiratoire. Vous allez maintenant tranquillement prolonger l'expiration, vous poussez doucement le nombril vers la colonne. Un petit peu plus à chaque cycle respiratoire. Et vous laissez ensuite venir l'inspire. Vous la laissez se déployer complètement. On ne force jamais. On reste toujours dans une zone de confort. On va maintenant accentuer également l'inspiration. Pour ce faire, vous portez l'attention sur le bout du nez et vous essayez d'ouvrir un peu plus le nez au moment de l'inspiration. Et un petit muscle à l'extrémité du nez qui s'ouvre quand on inspire, on essaye d'être actif à ce niveau-là, tout en douceur et en lenteur. Le visage est détendu, la mâchoire desserrée et tranquillement on suit le flux de l'air qui rentre et qui sort par le nez. On est actif au niveau de l'expire et de l'inspire sans jamais forcer ni dépasser de limite. Et tranquillement, vous laissez maintenant la respiration se faire sans intervenir. Et en vous calant sur le rythme respiratoire, vous allez commencer à entr'ouvrir les yeux à l'inspiration, les refermer à l'expiration. Sur plusieurs cycles respiratoires, vous ouvrez doucement les yeux et vous restez immobile quelques instants. Vous pouvez maintenant commencer à bouger les mains les pieds, les jambes, les bras, et tout doucement vous sollicitez tous les muscles de votre corps et vous vous relevez tranquillement. Bonne journée à vous.